Ces apprenants sont des étudiants en médecine en quatrième année qui apprennent des techniques de réanimation cardiopulmonaire. pulmonaire Alors ils l'apprennent chez l'adulte, mais ils l'apprennent aussi chez l'enfant. On utilise comme modèle des, des mannequins basse fidélité pour pouvoir faire les gestes que sont la désobstruction des voies aériennes, la ventilation et les compressions thoraciques, parce qu'une bonne partie Quasi-totalité des arrêts cardiaques chez l'enfant sont d'origine respiratoire. Et donc les recommandations, c'est de faire ces gestes de désobstruction des voies aériennes et de ventilation avant de démarrer la réanimation cardio-pulmonaire proprement dite. La majorité des arrêts cardiaques chez l'enfant concernent les enfants de moins de 2 ans. C'est des accidents de fausse route, c'est des accidents de reflux gastro-œsophagien, c'est la mort inattendue du nourrisson. L'attestation AFGSU, l'attestation de formation aux gestes de soins d'urgence, est obligatoire pour tous les étudiants en médecine. On apprend les deux façons de faire, c'est-à-dire on apprend la façon de faire en milieu médical, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lors d'un stage dans un service hospitalier avec, un, par exemple, en pédiatrie, et se retrouver, ou à la maternité, se retrouver avec un, un enfant ou un, ou un petit nourrisson à réanimer, et donc ce sont les premiers acteurs, savoir faire les gestes, et là on a du matériel, on a un ballon de ventilation, on a du matériel pour aspirer, tout ça, mais on leur apprend également à pouvoir se débrouiller sans matériel et donc c'est pas la même technique euh, mais c'est le même principe